Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans cette vidéo Les Halo FR Challenge ont débuté le mois dernier pour bien commencer l'année 2022. L'idée est simple, l'équipe événementielle vous propose des défis chaque mois, le meilleur de chaque défi remporte 3 points. Une simple participation à un défi vous donne directement un point. À Noël 2022, le top du classement recevra des cadeaux en rapport avec Halo ou la Xbox en règle générale. L'importance et le nombre de cadeaux dépendra du taux de participation à cet événement. Le but est donc simple gravissez tout au long de l'année un tableau des scores en réalisant des défis que nous vous proposons pour prétendre à être le champion des Halo FR Challenge. Pour plus d'explications sur les Halo FR Challenge, je vous invite à aller voir la vidéo originale sortie il y a un mois. Une petite fiche se trouve en haut de votre écran. Pour cette vidéo-ci, nous allons voir le tableau des scores avec les défis du mois dernier. Pour le mois de janvier, vous deviez faire le meilleur score au sniper en académie sur Halo Infinite. C'est à Star Hypnose que nous attribuons les 3 points de victoire avec un score formidable de 56 170. Bravo à lui. Le deuxième défi, vous proposez de faire le score le plus petit sur la mission Le Halo de Halo CE en temps. Le meilleur temps revient à FFA Seeker avec un score de 11 minutes 59. Bravo à lui Et enfin, le dernier défi, vous offrez la possibilité de vous amuser en créant un mème halo avec une image fournie de base. L'équipe événementielle a voté et c'est FFA Seeker qui a gagné Je vous propose donc de regarder le tableau des scores, FFA Seeker prend donc la tête avec 7 points en ayant participé aux 3 défis et en ayant gagné 2 d'entre eux. Pour autant, rien n'est encore joué, il reste de nombreux mois et de nombreux défis à relever avant la ligne d'arrivée. Nous pensons d'ailleurs à mettre en place des défis spéciaux qui pourraient rapporter beaucoup plus de points et qui verraient peut-être le jour dès le mois prochain. Donc restez connectés. Trêve de bavardage, découvrons maintenant vos nouveaux défis à réaliser durant ce mois de février 2022. Défi 1, le meilleur score en académie avec le sidekick. Armez-vous du Magnum, Madine Halo Infinite, difficulté 3 étoiles, Faites le meilleur score, prenez un screen de votre score final et envoyez-le à l'adresse allofrchallenge@gmail.com. Défi 2, réalisez le plus grand nombre de double frags en une game. Sur le jeu que vous voulez, en matchmaking, réalisez le plus grand nombre de double frags et envoyez-le nous à l'adresse allofrchallenge@gmail.com. Prenez un screen de votre fin de partie, montrant bien votre nombre de double frags, toutes vos médailles réalisées, bien sûr, en matchmaking. Le vainqueur remportera 3 points. Attention, si sur l'image on se rend compte que ce n'est pas euh, une partie de matchmaking, la participation ne sera pas prise en compte. Défi 3, réaliser un speedrun sur la mission Le Cartographe Silencieux de Halo CE. C'est l'une des missions les plus emblématiques de l'univers de Halo, présente sur la MCC... Faites le plus petit score en temps pour remporter la victoire et gagner 3 points Comme pour les autres défis, envoyez votre skin prouvant votre score à alofrchallenge.gmail.com N'oubliez surtout pas d'envoyer le screen, c'est lui qui valide votre participation Enfin, dernier défi, défi 4, réalisez un même avec cette image. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, la modifier, l'animer, l'objectif est qu'elle soit drôle. L'équipe événementielle votera parmi vos participations et donnera la victoire à la meilleure création élue. Envoyez vos créations sur gmail.com Pour chaque défi, mettez en titre à quel défi vous participez et votre GT pour plus de clarté pour nous. On vous remercie, c'est vraiment cool. En exemple, par exemple, la personne s'appelle euh, Spartan A117. et eh bien, euh, ça fait défi 1, Spartan A117. Ou alors défi 1, défi 2, Spartan A117. Défi 1, défi 2, défi 3, défi 4, Spartan A117. Vous n'êtes pas obligé de l'envoyer en plusieurs mails. Un seul mail peut tout contenir. Voilà, juste le défi et votre GT pour qu'on sache où on est. Vous pouvez aussi envoyer plusieurs participations si jamais vous faites dans le mois un meilleur score et que vous voulez participer avec ce meilleur score. Voilà, il n'y aura aucun problème, le dernier screen envoyé sera toujours celui pris en compte et écrasera les autres. Euh, écrasera les autres. Voilà. N'hésitez pas à le préciser d'ailleurs quand vous l'envoyez. Petit mot avant de vous laisser, j'ai entendu vos demandes, envoyez des mails, c'est chiant et je vous comprends. En attendant qu'un formulaire soit mis en place, je vous propose de m'envoyer vos participations également sur Discord à HFR Kino. Vous pourrez notamment me trouver facilement sur le serveur AlloFR. Il y a un lien d'invitation dans la description de la vidéo comme il est dans chaque vidéo. Euh, posté sur cette chaîne. De même le screen que vous envoyez peut être très bien pris en photo avec votre téléphone portable, avec votre smartphone pour que le transfert soit facilité, soit beaucoup plus simple tant que l'on parvient à lire il n'y a pas de problème. N'hésitez pas de même à poser toutes vos questions que ce soit sur cette vidéo euh, dans la rubrique commentaires ou directement sur Discord, j'y répondrai avec plaisir. On se retrouve Très vite bravo à tous les participants du mois de janvier et bon courage à tous ceux qui participeront en février des bisous et viva l'eau